C'est ce que je vais faire Je vais aller chercher une feuille grosse comme ça. Je vais mettre un chouille de tabac, un chouille de weed, du tramadol en petits morceaux, un peu de poppers parce qu'on sait jamais. J'allume le tout et je, me, et je me le fais en solo. Allez, on se dépêche messieurs, on fait l'argent tout le monde a un micro là Ouais, ouais, ouais, chaud. Mais je t'entends pas. GG, mec, joli fight. Envoie tes thunes, Mercury. Vas-y, poulet, toi aussi. Allez, hop, hop, hop sur ton live, comme par hasard, je ne sur pas en train game. C'est bizarre ça quand même. Tu trouves pas ça bizarre Y'a que moi qui trouve ça bizarre C'est bizarre ou c'est pas bizarre au final J'aurais foutu une frappe. Hein. Je roulais sur une game, les gars. L'ennemi a déployé un drone de brouillage. Votre équipe est en train de se déplacer. Faut les gars, ils Ennemis dans la zone des opérations. Ennemis en vue. Drone ennemi au-dessus. Bon oh, je monte, je termine pas, je, je, je suis là. Drone hostile dans la zone. Hein, il a un HP sur moi. T'as mis quoi du tout Ouais, sur moi il reste. Un... J'avais mis à terre, je l'ai tué, mais. C'est moi c'est moi c'est moi c'est moi ennemi atterri dans la zone un qui a... je ne sais pas drone ennemi ouais. actif allez go les gars Merci. Calibre moyen. Bien joué, les gars. On s'est bien défendu. L'un de, avec... de vous veut jouer avec la nouvelle arme Je pas. Je demandais si l'un de vous veut jouer avec la nouvelle arme. Lance une grenade flash l Ennemi abattu elle est montée à fond et tout. C'est comme vous voulez hein. Oh, moi, ça va, mes armes. Full team va sur le toit. Il est mais. Un down, j'envoie une frappe. De de en Drone explosif actif. Les infos, les gars? L'isopaïne transforme les A ah, en mais... hop ah, ouais. euh... oh. Encore deux. On va jouer snipe. Je, je, je la sens bien cette game pour la jouer snipe. Oh, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête. Arrête, arrête, arrête. Je veux tirer une balle dessus, non, les gars? Vous trois pas à côté? Non! Match. On va voir le point la de On de rampé. Petit à petit. <Les> Deux, terre, il en reste un. Il en reste un. Il va le reste, il reste, il, raise. il, raise. il, raise. il raise. Sur la gauche, sur la gauche. Je tiendrai pas longtemps Et tu remets un à droite, sur la gauche, ils sont trois, Votre coéquipier repart au combat. travail. mais Mais je dois pas être paralysé Pourquoi ça me paralyse Vous comprenez les gars pourquoi je suis paralysé alors que j'envoie mes deux paras à l'intérieur et je suis à l'intérieur il y a une verticale là, là. ici. Là. La résurgence est sur le point d'être désactivée, profitez-en. On est vachement bien placé les gars, on reste comme as des plaques Elle est marrante cette position hein. Il a activé mes clés morts, ça m'a tué Mais lui est pas mort de ma clé mort. T'es gagné Nico Attention. Attention, une partie de votre équipe est en dehors de la zone de sécurité. Ici... Les gars, petit drone pour l'équipe. guides. Je connais Le drone survole la zone de libération. Euh, Je pas vu mon nom, mais c'est vrai. Il y a un truc du pont, les gars. Sniper éliminé! Attention, le drone quitte la zone. Si! Pourquoi tu restes là, les gars? On a eu la zone sonnée. des tirs! Sur moi, les gars, 1 HP. Je peux me toucher, Mercury? Pourquoi ils ont rushé sont... les autres? Attends, pourquoi? Je suis mort pour vous sauver, les gars. Donc assurez la game. Tombez dans l'eau, les gars, et défoncez les avec les pistolets. Je me dirige par là. Ah, là. Capta, tu pas. peux aller le tuer Ou oh, donner une info pff, à tes potes de merde. Euh Uchiwa tu, tu peux faire les réanimations Mec va réanimer Va faire deux réas frérot Ouais ouais Cours cours cours Dépêche Couvre le euh, Capta bien sous Couvre le gros C'est joli c'est joli C'est beau gameplay ça les gars Vas-y Uchiwa de Fais, de Fais deux réas frérot Dépêche dépêche dépêche Loot pas ça sert à rien Ah Nice, magnifique, magnifique poulet, magnifique. C'est oui les gars. Allez. oui les <rire> gars. C'est Ça sent du utile, les gars. Les gars, 4v2, 4v2 les mecs. 4v1. là Allez les gars. Allez chat! Vous avez vu le petit? Pas, hein. le <rire> Ouvrir le classement.